Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. L'année dernière, CIG a mis en place une nouvelle équipe dédiée à l'expérience d'utilisation des véhicules. Elle est formée de gens de tout horizon, dont les hobbies apportent une expérience supplémentaire pour l'équilibrage du comportement des vaisseaux. Il y a par exemple un passionné de sport mécanique ou encore un pilote d'avion. C'est notamment à eux que l'on doit la fonctionnalité Look Ahead. En effet, peu importe le véhicule que nous utilisons, nous avons toujours tendance à porter le regard au loin lorsque nous entamons un virage. L'équipe souhaite également améliorer l'expérience lors des combats, en unifiant les différents contrôles de caméra pour que votre reticule de visée se déplace en même temps que vous tournez la tête de votre personnage. Cela permettra de réduire le nombre de contrôles et d'améliorer le contrôle de la visée. C'est dans cette optique qu'a été ajoutée la possibilité pour les joueurs de régler la zone morte de leur souris pour une meilleure précision lors des tirs et des déplacements. Tous ces petits détails permettent toujours d'être plus à l'aise lors du pilotage et d'augmenter le confort de manière générale. Durant l'année 2020, ils feront tout leur possible pour améliorer les fonctionnalités déjà existantes, ainsi que pour rendre le combat plus agréable. La semaine dernière, nous avons eu un aperçu des nouvelles prisons prévues pour la 3.9. Mais il y a bien plus à montrer, comme par exemple ce ring de boxe qui sera pleinement fonctionnel, ou ces couteaux artisanaux dont nous ne pouvons confirmer ou infirmer l'existence dans les grottes de la prison. D'ailleurs, pour descendre dans ces grottes, il vous faudra une combinaison spéciale surmontée d'un réservoir vous permettant de respirer. Ces réservoirs ont été un petit challenge à équilibrer car ils devaient être assez grands pour que vous n'ayez pas besoin de faire des allers-retours en permanence et assez petits pour vous permettre de vous glisser dans les endroits les plus inaccessibles. Bien que les planètes viennent d'être modifiées par la planète Tech V4, elles restent en constante évolution et les équipes sont en train de travailler sur des assets plus organiques qui seront utilisés comme dans le cas des champs de lave de Céline. Mais les textures organiques ne servent pas qu'à retoucher des anciennes zones. Elles servent aussi à ajouter plus de variations au terrain la possibilité de mélanger jusqu'à 4 textures différentes, mais aussi d'ajouter une meilleure résolution dans les détails. Cet ajout qui peut paraître simple permettra d'ajouter énormément de variations dans les biomes des planètes, rendant l'exploration toujours plus intéressante. Toujours dans l'organique, des champignons récoltables ont été créés pour Microtech. Vous pourrez les trouver au cœur de la toundra et des forêts de la planète. L'équipe des effets est attelée à décorer l'intérieur des bâtiments de Microtech, grâce notamment à ces hologrammes et d'autres effets que nous pourrons découvrir à la 3.9. Ils ont aussi effectué quelques tests de visuels pour les consommables de minage qui permettront d'avoir le choix entre différentes approches lors de vos extractions. Nous en apprendrons plus sur eux dans les semaines à venir. Et pour finir, quelques tentatives pour les nouveaux effets de rentrer en atmosphère, utilisant la technologie du Sign Distance Field. Ce que vous voyez ne sont que des tests préliminaires, et cette fonctionnalité ne sera pas disponible pour la 3.9. Parlons un peu vaisseau. Le cutlass blue a fait quelques progrès, héritant du travail passé sur les cutlass red et black. Malgré tout, il est toujours considéré en phase de white box dans le pipeline. Il n'est donc pas prêt à sortir. Malgré tout, cela a permis de dégager trois extérieurs potentiels. A vous de voir lequel vous préférez. Évidemment, la phase de white box sur les sarcophages pénitentiaires a elle aussi débuté. Enfin, jetons un œil à un vaisseau passé inaperçu ces dernières années, le Carac. Bien qu'il soit en phase finale, il reste encore un peu de travail à effectuer. Mais plutôt que de parler, je vais vous laisser en profiter. Je suis persuadée que vous en voulez encore un petit peu. Ça tombe bien, nous allons découvrir ensemble les tout premiers tests de coque et d'intérieur du Hercule Starlifter.